France, a few hours from the capital. The quiet village town of Condé-le-Herpie. A small yet distinct structure breaks the charming landscape, yet, how something quite remarkable. A story. A people. A tale of incredible inspiration. Cette mosquée, c'est vraiment notre centre. C'est notre centre. Qui nous, qui nous permet donc de pouvoir remonter au niveau de notre iman, de notre foi. Dans l'esprit, on était chiite dès le départ, mais on ne le savait pas. On était devenu musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens ont toujours dans la tête, alors que chez les français encore pire, mais même chez les musulmans, de croire que parce qu'on est musulman, on n'est plus français. Parce qu'on se connaissait tous, avant. on se connaissait d'avant. Hein. Réaliser quelque chose de, de concret, autour de quoi on s'est mis à tourner, quoi, en fait. À travers les expériences qu'on a fait, on a eu l'impression qu'on était quand même agréés. Le Moulinet, c'était vraiment une délivrance. Quoi. Euh, la vie, c'est le temps de la preuve et de l'épreuve. Le chiisme, en lui-même, porte une doctrine sublime. Et que Dieu merci... On a encore un imam qui est présent parmi nous, bien qu'occulté, et que comment c'est vers lui qu'on se tourne. quoi. Ma préoccupation, c'est d'être en rançon pour l'imam. Et c'est sur nos gamins que vont reposer si l'histoire continue ou si elle continue plus. J'avais 27 ans que je suis devenu musulman. Mon inès, c'était vraiment une délivrance. on était devenus musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens. Je m'appelle Jean-François Régnier. Pour les musulmans, je suis Abdelrahman. Euh, J'ai donc trois enfants, trois filles, de 25, 20 et 15 ans. Et euh, je suis donc originaire du, du village d'à côté là, qui s'appelle Ekli. Euh, ah oui, oui. là pas compris. Ah d'accord, C'est Jean-Luc au départ. René Raymond si tu veux savoir tout, et puis Arden Majid euh, musulman, voilà. On habite à Rethel, mais à la sortie de Rethel. Et puis, mais l'avantage, c'est qu'on était euh, tellement à la sortie qu'on était quasiment en campagne. Si tu veux à pied, j'avais, oh, je faisais euh, 500 mètres, j'étais dans les champs. J'ai comme loué d'avoir eu des parents euh, vraiment aimants et puis attentionnés, quoi. Et puis protégés. il euh, y avait le cercle familial. Euh, moi, ça me suffisait largement. Non, là, j'ai eu une enfance vraiment euh, bien. Moi un petit peu moins dur Khan, qu parce qu'il a eu des, des, des moments assez durs. Nous, mes, mes, parents sont, mes parents sont agriculteurs donc, euh, de la terre, donc euh, ils sont restés. Il euh, n'y a pas eu de problème qu'a qu eu Khan, Mais bon, euh, ça lui a servi aussi. Hein. Euh, Semi-catholique aussi, parce que papa, euh, lui, il n'a jamais rien voulu savoir, et il a toujours été euh, négateur euh, euh, comment, convaincu de toute religion. Hein. Ma mère, c'est par ma mère, je suis allé au catéchisme et, et que je suis allé à, à, à l'église, j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma première communion, la communion d'avant. Euh, et pour finir, je me suis même marié à l'église alors que j'étais pas croyant. Bah, il ne pose de questions, enfin mon père est décédé, mais euh, bon, c'est tout. Il, par contre, il, il respecte notre façon de voir parce que c'est l'éducation, on ne renie, renie pas l'éducation qu'ils nous ont donnée. quoi. Donc voilà, c'est... C'est leur surprise d'après quoi, parce que sur le coup ça c'est la barrière et puis après c'est finalement c'est possible si leur truc c'est pas si mal que ça quoi. Donc là c'est Abdel Nour, là c'est Abdurrahman, Ibrahim et c'est 1966. Enfin en plus on est né à une époque où c'était quand même l'après-guerre, même si je suis né en 57, euh... C'est-à-dire que tout le monde était pauvre, tout le monde était solidaire et la différence d'aujourd'hui, il y avait une unité entre, entre les gens Les gens n'étaient ni meilleurs ni pires qu'aujourd'hui, mais il y avait une solidarité et surtout une, le, le bien était le bien pour tout le monde. The French rural countryside has long been the home of France's large portion of French Catholics. Close-knit communities where people all know one another. Tradition and fundamental Catholic principles run deep within the fabric of the society. A world away from the secular, larger, urban areas of Paris and Marseille, the religion dictates the culture and upbringing of the community. Tu cherches, tu cherches, tu sais pas quoi. Mais les choses te satisfont pas. T'es pas satisfaite de toi. Euh, il manque quelque chose. Hein. Tu sais, lumière abandonnée dans les ténèbres, dans la nuit comme es là, tu, tu erres et puis tu n'es pas satisfait, tu n'as pas tes réponses. Puis je me suis rendu compte, après, quand on est allé devant l'hôtel, on nous a demandé de renoncer à Satan. Alors là, euh, j'ai articulé les mots parce que je me suis dit à l'époque, oui, il faut renoncer à Satan. Alors ça, ça ne passait plus, tu vois. Là, vraiment, euh, donc. Euh, Plutôt que d'être un hypocrite, non, je préfère envoyer tout promener que de, de m'engager à des choses que je ne comprends pas. Et donc après, j'ai vu que les gens eux-mêmes ne croyaient pas à ce qu'ils disaient. Tout ça, ça a commencé à se fendiller avec... Euh, comment le, le, le goût de plus en plus amer de se dire qu'en fait on m'a raconté euh, des tas de choses qui paraissaient bien mais, euh, mais on m'a beaucoup menti on se le dit pas comme ça mais on commence à avoir des doutes sur ce qu'on nous a donné et ça d'année en année ça n'a fait que que monter en puissance quoi. donc euh, au bout d'un moment euh, euh, la messe vu que je que les nouveaux curés, qu'on leur posait des questions, ne serait-ce que théologiques, ils n'avaient pas beaucoup de réponses. Donc petit à petit, on peut dire que je me suis dé -discristianisé. pas par un désir d'émancipation du tout, au contraire, parce que genre, moi j'étais quelqu'un d'assez soumis, si j'ose dire, <rire> déjà de naissance, donc je n'étais pas révolutionnaire, j'aurais bien voulu que ça continue comme avant. Donc si je me sortais de tout ça, c'est parce qu'on me décevait. Ce n'était pas parce que je, je voulais sortir, ni, ni, ni d'autres raisons, mais parce que c'était de moins en moins crédible. Je ne comprenais rien à, à, à l'intérêt de vivre sur Terre. Donc là, j'ai eu un bref passage de, de, de, de laisser-aller, on peut dire, avec euh, euh, de l'alcool, de, de la drogue, essentiellement du, du cannabis, hein, et j'ai été plus loin. Euh, pendant un an comme ça. Mais en fait, j'étais dans une désespérance complète. Quand je suis descendu là-bas, on jouait toujours des fois aussi avec la mort. On prenait les voitures, on roulait dans les petites, euh, les petites routes à fond la caisse en rigolant comme des imbéciles. On aimait bien ce genre de petites euh, bêtises là. Et donc quand je suis descendu, euh, à un moment donné, je me suis retrouvé sur un pont où il y avait, euh, euh, comme il y a dans le sud, un, un peu d'eau au fond, puis beaucoup de gros cailloux avec, euh, je sais pas, 8, 9, 10 mètres, euh, voilà, quoi. Et je m'amusais à courir sur le parapet, comme ça, euh, tout seul, donc sans aucun intérêt, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis mis au milieu, puis là, je me suis dit, bon, soit tu sautes, ou soit tu arrêtes, quoi. Donc je suis descendu de mon, mon parapet, je suis revenu chez les copains, là, et puis j'aurais dit, ça y est, c'est fini, je ne bois plus, je ne me défonce plus. Ils m'ont pris pour un fou, et de ce jour-là, euh, ça a été fini. Et donc déjà là, j'étais sorti d'une sorte de, de désespérance, et donc à ce moment-là, c'est là que je me suis posé les questions fondamentales, à savoir, bon déjà, est-ce que tu es croyant ou incroyant je ne, pou... voilà, je ne pouvais pas dire que Dieu existait, mais j'étais sûr qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'existait pas. Ça peut paraître un jeu un, des jeux de, de mots, mais pas du tout. Et donc, pendant cette période-là, alors il y, a, il, y a, il y a quelque chose quand même qui s'est joué, c'est que moi, mes deux frères étaient déjà musulmans. Mes deux grands frères. Mais bizarrement, ça n'a absolument pas joué. Je suis pas devenu musulman parce qu'ils étaient musulmans. Quand j'ai appris qu'Abderrahman était devenu musulman, que je le connaissais d'avant, parce qu'on se connaissait tous avant, on se connaissait d'avant, et donc je me suis dit tiens, il fait comme ses frères. Ça me paraît conformiste, si tu veux. J'ai jamais pensé parce qu'ils sont musulmans, peut-être que moi je pourrais devenir musulman. Ça ne me venait pas l'idée parce que justement. C'était des choses qui pour moi se se, dé, se décidaient pas comme ça. Mais où ça a été intéressant, c'est par eux que j'ai commencé à découvrir René Guénon. Au départ, c'est on a rencontré euh, les deux frères de Dabner euh, qui, qui sont plus âgés que lui, euh, qui revenaient de Soudan et qui s'étaient convertis à l'islam. Donc c'est moi c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'islam véritablement quoi. Euh, comme un, quelque chose d'extérieur, de, euh, une autre civilisation, une autre culture. Donc il m'a prêté un Coran en français, hein, et puis je me souviens, euh, je le lisais tous les soirs euh, dans le livre, avant de m'endormir, je lisais, euh, j'ai lu tout en français, et puis j'ai eu fini de le lire, puis je me souviens que je me suis dit en moi-même, ben voilà, c'est comme si je prenais Dieu à témoin, mais je n'étais pas conscient de ça, si tu veux. Donc, au fameux verset, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» ou qu'on a répondu « Oui ». Pour nous, c'est vraiment ça. Est, on, on, et c'est pour ça, après, qu'on revoit avec les écrits de l'Immam Ali, sur le fait qu'on voit Dieu par le cœur, pas par les yeux, toutes ces choses-là, c'est toujours des choses qui nous ont parlé, parce que ce sont des expériences euh, spirituelles, qui sont de l'homme et la certitude. Ce n'est pas parce qu'on a dit oh, « ben, euh, si on fait des statistiques ou si on voit ceci, cela, on pourrait penser que Dieu... » Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des choses de... où on recherche une connaissance intérieure, qui est la seule connaissance possible. Voilà. Est... Donc, si tu veux, il y a, y, a, y a, comme tu dis, l'histoire de la prédestination, du libre arbitre. Alors effectivement, ça, ça m'a vraiment vraiment bien plu. Parce que là, je suis vraiment tombé, effectivement, euh, j'ai vraiment senti pour la première fois de ma vie ce que c'était que le vrai, par la méta, ce qu'on appelle la métaphysique en français, hein, que, euh, que deviendra plus tard pour moi le tawhid. Là, il s'est passé quelque chose que j'y suis pour rien. Après, j'ai su que le prophète était le prophète, que le Coran était vraiment la parole de Dieu, mais j'ai cru à tout, après les anges, les livres, tous les autres prophètes. Et si tu veux, mais comme mes racines étaient chrétiennes, aussitôt j'ai pensé à Jésus. Euh, si tu veux, parce que ça me. Euh, j'étais vraiment euh, soulagé et content de voir qu'on avait menti à son sujet et que ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais jeune, c'était bel et bien la vérité, mais que les gens l'avaient travesti. Tu vois euh, je me suis retrouvé croyant après. Et alors après, ben, les choses s'enchaînent. Ça a duré, euh, je ne sais plus, six mois, peut-être bien, avant que je devienne musulman. Oh, J'avais euh, 27 ans que je suis devenu musulman. Sinon, après, donc euh, ils sont devenus musulmans, mais moi, je... Donc, on était ensemble, ils sont devenus musulmans. Pour moi, ça n'a rien changé, si tu veux. Moi, c'était toujours mes amis. Et pour eux, ça, ils m'ont toujours accepté comme ça. Et quand ils sont rentrés, comme Abdelrahman et puis moi, on était déjà, on se connaissait depuis l'enfance. Donc, on, on s'est trouvé à discuter, surtout euh, euh, avec le plus âgé, qui nous expliquait pourquoi ils étaient musulmans. Quoi. Je, je suis devenu musulman à la suite parce que pour moi, tout, tout s'est fait mais logiquement, quoi, Si tu veux pas, pour nous, c'était, c'est vraiment notre voie, et euh, c'était évident que ça, ça allait aller comme ça, quoi. Et là, euh, c'est devenu une évidence, comme je te disais, quoi. Après, pour, pour nous, c'était devenu comme une évidence qu'il fallait euh, choisir. Euh, je me souviens de, de, de cette époque-là. Je crois que Germain pourra s'en dire pareil que moi, c'est qu'il euh, y avait un, il y avait deux. deux comme on est assis, l'expression sur deux chaises. Il fallait choisir la chaise sur laquelle on s'asseyait, quoi. Donc, on s'est, c'était une évidence pour. Euh, pas, pas, on s'est pas mis d'accord, mais dans la même année, on s'est converti. Lui s'est converti à Paris, puis moi, euh, en Algérie. As members of the group adopted Islam, they found greater meaning to their own Christian background. Before long, tenants of their Catholic past were returning as fundamental Islamic principles, like a missing piece that's found. Suddenly, the jigsaw began making sense. Et un truc qui était bien, c'est que moi, dans, dans, même quand j'étais chrétien, quand j'étais gosse, pour moi j'ai toujours pris l'histoire du Fils de Dieu comme une métaphore. Je n'y ai jamais cru, parce que ça me semblait évident que Dieu ne pouvait pas être un homme. Quoi. Donc moi je n'ai pas eu de problème par rapport au christianisme, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais jamais été un catholique dans la doctrine catholique mais un catholique dans, dans, dans la façon dont le catholicisme avait éduqué les gens. Je crois bien que c'est Dieu qui guide, et que, mais ça n'empêche pas qu'il y a un travail à faire. Mais si on croit qu'on est soi-même l'auteur du résultat, alors ça, c'est du shirk. Les curés, les sacrements, tous ces machins-là, en fait, euh, naturellement, je n'y avais jamais adhéré. Donc je n'ai même pas eu à renier, parce que ça ne m'a jamais posé de problème moi ça. Donc, euh, donc quand j'ai relu, et puis que je suis arrivé, euh, la succession des prophètes m'a semblé évident, et donc je n'avais aucune raison de, de ne pas reconnaître Mohammed comme un prophète. En plus, on ne m'avait pas élevé d'une manière, euh, quoi que ce soit, euh, raciste ou anti-arabe. La guerre d'Algérie, euh, euh, moi ça n'a pas été un traumatisme à la maison. Quoi. Donc il n'y avait pas d'affaires à, à régler avec les Arabes. Donc ça ne m'a posé là aussi aucune question, aucun problème. On était devenus musulmans parce qu'on était fidèles, parce qu'on était les vrais chrétiens.